Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Impress. Les nouvelles présentations sont créées avec une diapo appliquant une mise en page titre. D'aucuns utilise directement cette mise en page pour modifier la mise en forme et saisir les items de leur présentation. Ceci les oblige ensuite à aligner le texte et souvent définir des puces. D'autres utilisent l'outil zone de texte. car le texte est déjà aligné à gauche et il ne reste plus qu'à définir des puces. Ces techniques ne sont pas les bonnes car elles doivent être réappliquées aux diapos suivantes. Nous n'avons plus l'italique, nous n'avons pas le choix de puces. Comme son nom l'indique, cette mise en page est prévue pour un titre et un sous-titre, raison pour laquelle les styles sont centrés par défaut. La solution est d'utiliser une mise en page contenu qui permet l'insertion d'objets, tableaux, diagrammes, audio, vidéo, images et la saisie de texte structuré. Tabulation permet de décaler de niveau. Et la mise en forme est déterminée par les styles. Plan 3, plan 2, plan 1, titre. Modifier la présentation se fera par un clic droit dans la fenêtre des styles ou clic droit sur un objet, puis éditer le style d'objet. Les styles sont répercutés sur toutes les diapos, mettant en page des contenus nous retrouvons la police, l'italique et la puce la modification des styles est aussi faisable par l'exemple dans le mode masque accessible par le menu ou le volet latéral Page maîtresse La modification est ici par l'exemple il suffit de modifier pour que la modification soit répercutée De même pour les puces Niveau 2 Nous allons modifier la puce Niveau 3. OK. Grâce au style, les modifications sont immédiatement répercutées.